L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de définir les trois grands types d'agriculture à savoir l'agriculture vivrière, l'agriculture intensive et enfin l'agriculture biologique. L'agriculture vivrière est une agriculture qui se pratique principalement à la main, qui est peu mécanisée, c'est-à-dire qu'on utilise très peu de machines pour la pratiquer. Pour l'agriculteur, l'objectif est avant tout d'assurer sa propre consommation. Il produit pour nourrir sa famille. Éventuellement, il peut vendre sur le marché local, mais cette agriculture est peu productive et ne suffit pas à faire vivre toute la population d'un pays. On la retrouve principalement dans les pays pauvres du Sud, ici en Amérique du Sud, principalement en Afrique, mais aussi en Asie. L'agriculture intensive est une agriculture qui au contraire utilise de nombreux procédés techniques comme les machines, les engrais pour favoriser le développement des plantes ou encore les pesticides pour tuer les nuisibles. L'objectif est dans un premier temps d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Mais il s'agit également de vendre que ce soit sur le marché national ou encore à l'étranger par le biais des exportations. Elle pose de nombreux problèmes de pollution du sol, notamment à cause de l'utilisation des engrais et des pesticides, mais elle pose aussi des problèmes sanitaires, car les produits utilisés peuvent se retrouver dans les productions finales. On la retrouve principalement dans les pays riches du Nord, mais également au Brésil ou en Afrique du Sud. L'agriculture biologique a pour but de limiter l'utilisation des engrais et des pesticides, lui préférant une intervention humaine ou l'utilisation de procédés naturels. L'objectif est de préserver l'environnement et la santé. Mais il s'agit aussi de vendre la production, que ce soit en vente locale, ou en vente directe, ou bien à l'étranger. Si cette agriculture est plus respectueuse de la nature, ses productions ont un prix de revient plus important, et du coup, les produits bio sont plus chers. Donc pour résumer, L'agriculture vivrière a pour but principal de faire vivre l'agriculteur et sa famille. L'objectif principal de l'agriculture intensive est de produire pour vendre. L'objectif principal de l'agriculture biologique est de produire mieux.